Vous n'êtes pas patron Vous êtes peut-être marié avec un patron. Avec une patronne. Vous avez quand même un patron dans votre famille. Non, mais pas un petit patron. Un tout petit patron. Un artisan. Un auto-entrepreneur. Ou alors, vous êtes expert comptable. Vous vendez peut-être vos produits à des petits patrons. Non plus, hein ne me dites pas que vous êtes syndicaliste, hein Banquier, inspecteur des impôts, fonctionnaire départemental, chargé de la simplification administrative. Oh. Eh ben, venez quand même. Mais en tant qu'ethnologue, hein, vous pourrez étudier la vie trépidante, que dis-je La vie des rêves d'un petit patron. Rendez-vous à la Comédie de Toulouse le 13 février 2018. La vie rêvée d'un petit patron. Haha! <rire> ok, et puis c'est tout!